La pleine lune signifie beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Pour certains, le mot lune ou soma signifie intoxication. Pour certains, il suggère le plaisir. Pour certains, la romance. Pour certains, il est synonyme de fête. Pour un chercheur, c'est une nuit de très grandes possibilités. Un jour où beaucoup, beaucoup, peut être ou atteint. Chaque Purnima est désormais l'occasion d'être en Satsang avec Sadhguru. Rejoignez simplement le webstream en direct et faites l'expérience de méditation guidée et de processus puissant. Posez vos questions pressantes et imprégnez-vous de la sagesse de Sadhguru. C'est une nuit de très grandes possibilités. C'est à ne pas manquer. Rejoignez le Satsang de Sadhguru en direct à chaque Purnima à 19h française. Inscrivez-vous gratuitement.